Denji a enfin réalisé son rêve, du coup il est complètement troublé en plus on le voyait pendant tout l'épisode. Il mangeait même pas, il parlait même pas, tu vois il était toujours en train de penser parce que ça l'a marqué tu vois. Et après il en parlait avec Makima, il se disait est-ce que ce qui est mieux, c'est l'accomplissement du rêve et le chemin pour y a, pour l'atteindre ou alors c'est le rêve en lui-même quand on l'atteint, Parce que du coup tu sais après il l'a fait et il se retrouvait un peu sans objectif, il savait plus quoi faire, il était perdu et en fait il trouvait que c'était pas si ouf que ça comparé à ce qu'il pensait. Alors que par exemple quand il se battait contre le démon su, tu vois, il se battait pour son rêve, pour atteindre son objectif parce qu'il voulait protéger Power etc pour pouvoir lui toucher les seins clairement. Et du coup tu en plus on voyait sa tête, il était surexcité, il était trop heureux et tout, il, il était en train de péter un plomb. Alors que après avoir touché Power, il n'avait pas la même réaction. Et donc il en parlait avec Makima, elle lui avait dit qu'il aurait plus apprécié s'il aimait vraiment la personne. Parce qu'en fait il l'a fait avec Power, mais vas-y Power, ça fait à peine quelques jours qu'il la connaît. Et même en plus, il ne l'aime pas vraiment, tu vois. Alors que Makima, tu vois, ça se voit qu'il l'aime beaucoup plus et il ne l'aime pas forcément, tu sais, pour, pour son physique. Enfin si c'est le cas, mais tu vois, beaucoup moins par rapport à Power. Et vraiment, ça se voit qu'il aime bien Makima pour qui elle est. Et après du coup, il a touché la poitrine de Makima, cest dire il a réalisé son rêve deux fois. Et on a vu sa réaction par rapport à Power ça avait rien à voir elle l'a pété un plomb et tout et en fait elle nous l'a clairement prouvé là tu vois on a eu la preuve même que parce qu'il aimait bien Makima tu vois ça lui a plus fait plaisir on voit qu'elle est en train de le charmer et tout et après elle lui dit bon je vais t'expliquer un truc il y a un démon flingue que tu dois vaincre et depuis tout à l'heure en fait ça se voit qu'elle s'en fout de lui parce que moi je me disais peut-être qu'en vrai elle l'aime bien ou elle apprécie ou quoi mais en vrai tu sais, je sais pas parce que même quand on voyait l'épisode 2, sa conversation avec les politiques et tout elle disait il y en a un qui est particulier ou un truc comme ça je sais plus ce qu'elle a dit et les politiques lui disaient qu'elle est pas là pour nourrir d'affection avec eux et qu'ils sont juste là en fait pour servir le Japon et en fait, du coup, ça a tout décrédibilisé. Mais de l'autre côté, en fait, je sais pas. parce que je me dis, peut-être qu'il y a un petit côté, tu vois, où, où elle l'aime bien et tout. Mais après, elle est là pour se servir de lui. Mais de toute façon, je pense qu'elle sera développée, la relation entre Denji et Makima. Et après ça, du coup, on a vu le flashback de Aki. Donc ça, ça fait plaisir, tu vois. On a pu voir enfin, du coup, pourquoi il est traumatisé pourquoi il est comme ça, pourquoi il est aussi froid et tout. Et pourquoi il déteste autant les démons, en fait. Parce que, tu sais, il voulait jouer avec son frère et tout. Ses parents, ils lui ont dit non. Mais au final, il a quand même pu jouer avec son frère. T'sais, ils s'amusaient ensemble. Donc en plus, il apprécie encore plus le moment. Et son frère il rentre. Et on voit la maison, elle est ravagée d'un coup. En plus... Il y avait un silence, carrément ça m'a fait flipper. regardé l'épisode, j'ai trop flippé parce qu'il y avait un silence et d'un coup on entend un gros bruit pour le vent et c'est le démon flingue. Et Makima disait qu'il a tué un million de personnes en quelques minutes. Et vraiment c'est une dinguerie qu'il y ait un démon aussi puissant. Et carrément en plus ces balles, s'il y a des démons qui les ingèrent, ils sont encore plus puissants. Et je me disais en plus, moi tout de suite j'ai repensé au démon tomate. Je me suis dit, imagine le démon tomate qu'on voyait à l'épisode 1 <rire> qui, qui a mangé une balle et du coup, tu vois, il est puissant et, et Denji il n'arrive pas à vaincre alors que c'est une tomate en fait, ça fait pas peur du tout. Et d'ailleurs par rapport à la peur, il y a des questions que je me posais avant par rapport aux démons, leur lien avec la peur et tout. Et donc là j'ai eu mes réponses. Donc, ça fait plaisir parce que Makima elle disait que la force des démons elle dépend de la peur de l'objet qui représente pour la population. C'est-à-dire que pour revenir du coup au démon tomate, une tomate ça fait pas du tout peur. Du coup bah il est pas puissant le démon. Et moi je me disais c'est la peur de quand parce que tu sais c'est les humains. Mais les humains ça fait plusieurs millions d'années qu'ils existent. Et donc tu sais en fonction des différentes époques ils avaient pas peur des mêmes choses et tout. Et même je me disais est-ce que c'est seulement les humains ou alors c'est aussi des animaux ou je sais pas. Et en fait du coup on a pu savoir c'est seulement les humains et c'est à l'époque actuelle puisqu'elle disait que après tous ces ravages du démon flingue les humains ils avaient très peur des démons et donc ça a renforcé la force de tous les démons en général. Donc là frérot c'est une dinguerie parce que si un seul démon a le pouvoir d'améliorer la force de tous les démons par la peur ça veut dire que le démon flingue il a un potentiel de fou et donc pour revenir du coup aux balles que les démons peuvent manger Makima elle en avait plein sais dans un, une boîte elle avait plein de balles comme ça et elle a besoin d'en réunir assez pour retrouver le démon flingue donc c'est pour ça qu'elle avait envoyé Aki, Inemo etc pour qu'ils en récupèrent et comme ça ils pourront le retrouver pour le vaincre et même en plus elle a demandé à Denji de le vaincre et de le tuer et c'est bien parce qu'on voyait Aki, Denji Power et Inemo et euh, deux autres qu'on connaît pas leur nom qui étaient en mission en fait même quand ils allaient dans l'hôtel pour retrouver un démon qui a mangé une balle et déjà on a remarqué que Power et Denji, ils, ont, ils sont beaucoup plus complices, tu vois. Ils s'apprécient beaucoup plus et tout. Même par rapport à Aki par exemple, qui voulait pas le vous Après, il a proposé un chewing gum et tout. Même en plus, c'est, on les voyait ensemble, ça se voit qu'ils s'apprécient beaucoup plus qu'avant. Et avant qu'il rentre, Ine et moi, avait proposé à Denji, Et à l'autre mec, de faire un bisou à celui qui bat le démon qui a mangé cette balle. Et tu sais, Denji, il disait c'est bon, t'inquiète pas maintenant, moi je m'en fous. Je sais que pour apprécier un bisou, il faut qu'on aime la personne. Et de toute façon, j'ai déjà prévu un bisou avec quelqu'un d'autre, donc t'inquiète. Et elle est venue, elle lui a dit, je vais te rouler une grosse pelle. Ils ont après, il partait comme un con avec sa hache, il partait, il courait comme un trop faire rire frère en plus il a tout gâché la vérité il avait dit un vrai truc et tout et il avait montré qu'il a retenu l'enseignement de Makima et au final après quand il lui propose de lui rouler une pelle il, il part il court comme un <rire> comme un la vérité il y a pas d'autre mot, et du coup après c'est à l'intérieur tranquille et il y avait un démon qui arrivait c'est c'est une tête avec des mains et tout bref et on voyait déjà la petite fille elle avait grave peur elle je connais pas son nom je sais pas c'est qui mais mais déjà pendant tout l'épisode on voyait qu'elle avait grave peur en plus après Power carrément elle avait menacé Inemo en disant qu'elle allait attaquer la fille et elle se défendait même pas je, je, je sais même pas ce qu'elle fout là mais à mon avis elle renferme beaucoup de pouvoir, c'est juste les maîtrise pas et tout et du coup elle est là parce qu'elle a un grand potentiel. Mais le problème c'est qu'elle a trop peur même face au, au la petite tête là le, le démon tête je sais pas quoi et je sais même pas c'est quoi ce truc encore et bref Inemo, elle l'avait chopé avec son bras de fantôme. Elle expliquait qu'en fait elle a fait un contrat avec un démon fantôme pour pouvoir utiliser son bras en échange de son œil droit et du coup maintenant elle a un cache œil et tout Elle peut plus utiliser son œil. Mais par contre elle a un pouvoir de fou la vérité. En plus le bras il est grave fort même on voyait quand elle a attrapé Power elle l'étouffé. C'est une dinguerie comment c'est cité parce que regarde on peut même pas l'attaquer on peut même pas enlever le bras on peut même pas le voir. Enfin si je crois peut, on pouvait le voir mais ça je sais pas exactement. Mais si, si, en vrai, démon, on peut le voir, je crois, on peut le voir. Et aussi, il a l'air d'avoir beaucoup de force physique, ce démon fantôme. Donc, un peu comme Aki, du coup, avec le démon renard. Elle aussi, elle a passé un contrat. Et je pense que c'est quelque chose qu'on va beaucoup voir plus tard, tu sais, les contrats entre des Devil hunter et des démons pour leur intérêt commun. Et donc, après, ils l'ont vaincu, et ils sont en train de monter tranquillement. Ils étaient au huitième étage, et on voyait Power est en train de monter vers le haut, elle parlait de steak ou je sais pas quoi. Et il y avait le mec là qui était parti vers le bas, et les deux, ils se sont retrouvés encore au huitième étage. Tu sais, normalement, Power allait au neuvième, lui au septième, il comprenait pas. C'est le mec il a repris l'escalier, et il comprenait pas, parce qu'il revient en boucle. Et même dans Ending, en plus, on avait vu, il y avait le truc par rapport à par rapport à l'illusion d'optique, de l'escalier infini. Et en vrai, je pense que c'est un démon qui peut changer leur perception des choses ou quelque chose comme ça. Ça pourrait être vraiment intéressant. C'est un démon qui peut changer leur perception de la réalité. Et à mon avis, du coup, l'intrigue du prochain épisode, elle sera bien. Donc juste ici, je vous propose la revue de l'épisode 6 de Chainsaw Man. En espérant qu'il sera bien. Et je vous souhaite un bon visionnage et à tout de suite.